La Nouvelle-Calédonie est située dans le Pacifique Sud, à plus de 20 000 km de l'Europe. En 1853, l'archipel est colonisé par la France. La métropole commence alors à y envoyer des ressortissants, de gré ou de force. À chaque colon et à chaque bannière libérée qui reste en Nouvelle-Calédonie, la France offre une superficie de terre à faire fructifier. Les terres distribuées sont celles des Kanaks. Ce peuple vit sur l'archipel depuis des milliers d'années et possède une organisation sociale, politique et culturelle particulière, la coutume. La société kanak est composée de différents clans, ayant chacun son chef de clan. Les clans s'organisent et se regroupent selon des structures hiérarchiques subtiles qui échappent souvent à la compréhension des colonisateurs. Le pivot de cette organisation réside dans le lien de chaque clan avec ses terres ancestrales. Je suis euh, Kanak de la Nouvelle-Calédonie et coordinateur euh, d'une organisation non gouvernementale qui s'appelle le Congrès populaire coutumier Kanak. Mon clan, avec tous les autres clans d'unité artérien, avait chacun un territoire spécifique où ils vivaient en nomadisation sur leur territoire. Il y avait les clans du bord de mer et les clans euh, du haut de la montagne. Ils vivaient bien, et chacun sur leur territoire, en fonction de leur culture, en fonction des produits qu'ils enfin, qu allaient chercher à la mer, les crustacés, les poissons et autres. Ils avaient aussi un endroit où ils se retrouvaient à chaque fois pour pouvoir échanger leurs produits sans qu'il y ait de la monnaie ou quoi que ce soit, c'était un pur échange entre les clans. Avec l'arrivée des colons, les Kanaks sont regroupés dans des réserves et leurs terres deviennent propriété de l'État français. À la fin du XIXe siècle, les réserves ne représentent que 10% de la superficie des terres ancestrales des Kanaks. Jusqu'en 1946, les Kanaks sont soumis au code de l'indigénat qui les oblige à obéir et à servir le colonisateur. Quand euh, ils ont été spoliés de leurs terres, sans venir rester ici, là, à cet endroit. Et il y a d'autres endroits aussi où euh, des clans, quand ils ont été chassés de chez eux, sont partis pour, pour y rester. Donc, euh, ici c'était des endroits assez rares, c'était bon, c'était euh, des terres qui étaient cultivables, euh, parce que des terres proches de la rivière, c'était de, de, des terres arabes. Quoi. Mais le problème, c'est que quand il y avait les grandes inondations, ben, tous ces endroits-là, ils étaient inondés. Quoi. Le clan des ancêtres de Roger chaud vivait dans l'actuelle commune de Kaala il y a plus de 100 ans, les Français les ont contraints à quitter leur tertre traditionnelle et les ont regroupés avec d'autres clans dans une première réserve. 40 ans plus tard, une autre réserve leur a été attribuée, qui ne correspond pas à leur terre traditionnelle. C'est l'actuelle tribu de Tégon qui regroupe toujours ces différents clans. C'était une demande, en fin de compte, de nos grands-pères de quitter ce lieu-là parce que ce n'était pas un lieu d'habitat, en fin de compte. C'était un lieu de culture, et culture vivrière. Et il y a eu aussi des nouveaux-nés qui sont morts pendant les inondations. Quoi. Donc euh, il fallait à tout prix partir de là. Donc ils ont demandé euh, à avoir un endroit euh, où l'inondation qui ne, qui ne soit pas inondable. Donc euh, l'administration coloniale leur a donné euh, le, les 25 hectares de terre, qui sont maintenant euh, la tribu de Tégon. Quoi. Donc, ça, c'est les 25 hectares de terre qu'eux que ont eu pour faire leur deuxième habitat quoi, sous, euh, sous la colonisation. En 1878, les Kanaks tentent de se révolter contre l'occupation française. Menée par le grand chef Hattaï, la rébellion se termine par l'exécution ou par l'exil des rebelles Kanaks et de leurs familles et par la confiscation de leurs terres. Durant tout le XXe siècle, la situation des kanaks restera la même. Certains d'entre eux seront même exposés dans des eaux humains, notamment à Paris lors de l'exposition coloniale de 1931. Dès 1968, afin de retrouver leurs droits et leur dignité, les kanaks commencent à revendiquer l'indépendance de la kanakie. Durant les années 80, des affrontements importants ont lieu sur l'archipel qui vont culminer avec le drame d'Ouvéa en mai 1988. Lors de l'occupation de la gendarmerie de Fayoué par des indépendantistes, les choses dérapent et quatre gendarmes sont tués. Les militants prennent alors d'autres gendarmes en otage et se cachent dans une grotte à Gossana. Quelques jours plus tard, l'armée française prend d'assaut la grotte. Le bilan de cet assaut est très lourd, avec 19 morts côté Kanak et deux côté français. Présentez. Arme. Attention pour les couleurs. Oui, envoyez. Il y en a encore au Léon, mais tu n'es pas le Longboy. Tu n'es toujours du Tu n'es pas ici. Depuis ces événements, les partis en présence ont dû continuer à vivre ensemble et se réconcilier ils ont aussi dû faire des compromis politiques. Les accords de Matignon, signés en 1988, puis l'accord de Nouméa dix ans plus tard, élaborent le cadre d'un processus de décolonisation et de rééquilibrage de la Nouvelle-Calédonie. Plus on avance dans l'accord de Nouméa, et de moins en moins, les gens vont parler du rapport colonial. que le, Utiliser le, mot, le terme rapport colonial on voit bien sur les visages, mais pas uniquement des Blancs, des Canacossi, ils ne veulent plus entendre ce rapport-là. Pour eux, l'accord de Nouméa a inscrit le pays dans une autre dimension, dans une autre démarche. Donc, il n'y a plus forcément de rapport colonial. Or, le rapport colonial est plus visible que jamais. Dans un rapport colonial, c'est un rapport de domination. Il n'y a pas de positif ou de négatif. Après, on peut toujours s'arranger avec nos mémoires et nos trajectoires pour trouver du positif. Mais pour moi, c est, c est un rapport colonial, c'est forcément au détriment du colonisé. Donc, il n'y a pas d'hésitation euh, possible. Euh, si on commence à hésiter, euh, après la démarche de décolonisation, elle devient compliquée. C'est un peu le préambule d'accord de l'Huméa qui va brosser dans le sens où tout, tout n'est pas forcément négatif. Ce qui a été le cas en France où les historiens se sont affrontés aussi sur le, le rôle, le côté positif de la colonisation en, en histoire. Si on commence à, à évoquer des circonstances, on, on, on laisse échapper le, le contexte, le cadre général de vie des gens. Le cadre général à l'ordre du pays, même avec les accords de lumière, euh, ben on n'est pas gagnant, on n'est pas dans le gagnant-gagnant. rapport colonial, il y a un gagnant et un perdant. Après le perdant, il faut qu'il paye de la tribu de sa, de sa défaite. Okay. Vous voyez la côte ouest, c'est des hectares de terre, c'est au colon. Mais il y a quand même tribu, maintenant. peut il y a beaucoup de tribus, mais quand on Mais ils sont où ces canards, là On trouve que du bétail, libre, plus libre que nous encore, dans des réserves. Et on parle d'un de destin commun, le de partage. Parce que le mot partage, c'est nous qui devons partager la place. C'est le canaque il est connu dans le monde entier que chaque pays il y a un premier clan un premier euh, occupant Et ici en, en, en calédonie c'est nous les canapes les premiers occupants de ce pays la France c'est moi la France je m'excuse de parler comme ça mais la France ici c'est pas la France ce sont les français qui sont venus ici je suis parti de l'école à l'âge de, quand j'étais au CM2, on m'a botté le cul dehors, c'est la place aux autres. Là. Parce qu'on nous a perdu dans l'histoire de France, de Louis XIV, Henri IV, tout ça, mais on ne connaît pas ces gens-là. Qui sont ces gens-là On ne connaît même pas l'histoire de notre pays. C'est malheureux de dire, mais ça... Il y a des moments, ça fait monter la tension quand on veut revenir là parce que c'est pas juste. C'est pas juste envers nous, là, à nous maintenant. On a nos vieux qui sont, qui sont morts. Ils, ont, ils sont morts, nous, dans des réserves. Ils sont enterrés dans des réserves. On fait nos cimetières dans des réserves. Et vous, vous pensez qu'ici en Calédonie, on est libre Non, on n'est pas libre en Calédonie. On est toujours dans, le, dans la prison. On est prisonnier du, prison du système colonial. On est dans un rapport colonial permanent où la violence, elle n'est plus. Une, plus une violence physique mais on est dans, une autre type, dans un autre type de violence où moi je le vois tout le temps quand on travaille sur le social quand on fait l'accompagnement des, des familles quand on fait l'accompagnement des enfants on voit bien la détresse des, du, du monde océanien, mais surtout du monde kanak et je pense aussi que le monde kanak est, est en train de traverser une grave dépression il y a une dépression collective qui est visible, on ne peut pas le nier cette dépression -là collective moi je peux dire que je suis malade ma maladie c'est le colonialisme Comment je fais pour sortir de cette maladie Je ne suis pas bien dedans moi, et donc il euh, y a d'autres frères et des sœurs qui sont pareils. Après, tout dépend de comment on, la graduation de cette.. comment on, on, on perçoit cette, ce niveau de maladie qu'on a en nous vers le colonialisme. Soit on essaie de on on on s'en sortir euh, en rentrant dedans et puis euh, en travaillant, et puis en laissant, ou soit on essaie de, de trouver les solutions qui après pourront être des solutions généraux et puis servir de thérapie de groupe pour tout le monde. Nous, on voudrait aussi bien réinverser le, le processus. Pourquoi euh, un caldoche ou, ou n'importe qui, même ça peut être des canapes aussi qui, qui achètent des terrains maintenant. Et ils se mettent à, à deux, trois, à avoir des hectares, des hectares de terre et puis que les clans euh, qui normalement sont, sont légitimement dignitaires terriens par euh, leur genèse euh, euh, S'entassent dans des, des tribus ou dans 4 mètres carrés. C'est pour ça qu'on est, qu est sur le foncier, c'est pour ça qu'on parle du foncier, il euh, n'y a rien qui se fait dans le ciel. Quoi. La paix hey, arrive à 15 jours, presque un mois. Quand tu fais un bateau, c'est presque un mois. Les... Mm -hmm. Là, tu as fait combien de bateaux L'autre fois, tu arrivé déjà, tu as été voir la porte. Je vais dans le truc à pour vous Non mais, elle est truc à Ça arrive. pas là il Oui. Oui. Oui, exact. Donc, nous, maintenant, dans notre démarche, c'est, en tant que plan dignitaire terrien, et porté aussi par l'organisation, le Congrès populaire, on met en place des cartographies. Et donc, on utilise comme support des photos aériennes, pour pouvoir mettre, mettre sur ces photos aériennes notre mémoire, la mémoire de nos ancêtres, ceux qui nous ont légués. Et donc, les mémoires, ça constitue les limites des terres, par le biais des rivières, les montagnes. Après, la toponymie des lieux, où on en identifie euh, les tertres ancestrales, ancestraux, où on identifie la toponymie des lieux par le, les cailloux et autres. Donc tout ça, c'est identifié. Et normalement, c'est ce qui va constituer une vraie démarche de restitution du foncier et de reconnaissance des clans dignitaires terriens. Parce qu'on va, va utiliser une méthodologie et des supports euh, occidentaux. Quoi. Alors l'ADRAF, donc de, déjà ça veut dire quoi C'est l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier. Euh, alors là, on est un établissement public euh, d'État. On, on a 25 ans d'existence. Hein. Euh, on a été créé en 88. <coughs> L'objet principal hein, de l'ADRAF, ça a été jusqu'à présent, c'était de, de mener la réforme foncière en Nouvelle-Calédonie. Euh, suite aux, aux accords politiques, hein, des, suite aux accords de, de Matignon. Le rôle de la DRAF a ensuite été renforcé, en tout cas rappelé, dans le cadre des accords de Nouméa hein, en 1998. Euh, donc la réforme foncière, c'est quoi C'est essentiellement pouvoir répondre aux revendications foncières du peuple kanak euh, par des attributions de terre, hein, au titre de la réparation de la dette coloniale, hein, on, on peut dire ça comme ça. On n'est pas là pour décréter euh, qui a le droit. Euh, on, notre travail, c'est beaucoup un travail d'animation, Hein, de consensus, on, le but c'est déjà c'est d'identifier qui sont les clans qui ont un droit de parole sur le foncier, euh, qui sont concernés par le foncier, et les mettre autour d'une table et arriver à un accord. Voilà. On n'est pas là, on ne fait pas de travail de généalogie, on ne va pas aller chercher dans l'histoire, savoir est-ce que les gens étaient là étaient pas là, euh, à partir du moment où les gens revendiquent, on les rencontre, on essaye de voir un peu plus large pour recouper l'information, mais c'est vraiment un travail de médiation, de, voilà, de discussion, de négociation. C'est mettre les gens autour d'une table et à partir du moment où il y a consensus, il peut y avoir attribution foncière. Que signifie être un peuple colonisé en 2014 et quels sont les moyens d'action pour faire valoir ses droits en tant que premier occupant Parallèlement aux luttes menées sur place, certains membres de ces communautés ont choisi d'entreprendre des démarches auprès de l'ONU au travers d'instances dédiées aux peuples autochtones. Je suis venu ici la première fois représenter notre organisation en 2004. Et en 2004, c'était encore les sessions des groupes de travail. Et les groupes de travail, c'était les peuples autochtones réunis à travailler dans un groupe de travail pour pouvoir mettre en place la Déclaration des droits des peuples autochtones qui a été adoptée au mois de septembre 2007, qui englobe maintenant tous les peuples autochtones du monde et qui sert en fin de compte de référence juridique internationale et nationale. La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones a été adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU en 2007 à la suite d'un long processus. Cette déclaration affirme notamment que les peuples autochtones ont le droit à l'autodétermination interne et ne peuvent être expulsés de leurs terres. Après ça, on va rentrer directement dans le travail que j'ai fait là-bas par rapport aux cartographies, c'est-à-dire euh, la résolution de conflits fonciers par le biais des cartographies de chaque land d'unité interne. Donc ça, euh, cette cartographie représente en fin de compte euh, les terres traditionnelles de mon clan. La cartographie, c'est comme nous, c'est un droit matériel, donc il faut qu'on qu arrive à s'auto-identifier. Donc la cartographie, c'est le support. Après, le document qui, qui accompagne, c'est le document qui authentifie comme quoi le clan il a bien fait sa cartographie. C'est comme si maintenant Genève, euh, c'est une partie de... de d'un lieu de vie quoi. et que dans l'année euh, c'est incontournable par rapport au combat et puis euh, et à chaque fois je retrouve les anciens et j'ai toujours de nouveaux amis quoi. donc c'est ça qui est, qui est aussi bien dedans c'est que chaque année on connaît à chaque fois de nouvelles personnes et ça nous permet aussi de véhiculer notre travail et de prendre aussi des expériences des personnes, de partager tout ce qu'on peut partager ensemble. J'étais à l'école française, formée par les Français, et je dirige une institution française. Selon des lois françaises, parce que les communes obéissent à des lois françaises, pas Calédonie encore, françaises. C'est un préfet métropolitain qui vient de France, qui chapeaute l'ensemble du dispositif communal. Voilà. J'ai affaire à, à, véritablement à la France, moi. été élu maire il y a 30 ans. La commission foncière ici, ici, finalement, elle, a, elle ne fait dans l ex par expérience, par expérience, Quantériner. Les décisions prises et arrêtées par la grande chefferie ici, par les kanak ici, par les autorités tribales ici. On donne un avis. Un avis. Un avis. Mais on ne décide pas. Ce n'est pas. pas nous qui décidons. Qui est-ce qui décide conseil d'administration de la DRAF et puis le gouvernement. Voilà. Mais il se trouve que l'importance de l'avis qui est donné ici est primordiale. Il y a beaucoup de difficultés. Beaucoup de difficultés, parce que ça ne marche pas si bien que ça. C'est toujours source de conflits. Et je dis conflits, ce n'est pas des conflits verbaux. C'est des, des conflits où on, on se tape dessus, on, on se là. Les anciennes hiérarchies coutumières ont été bouleversées par la colonisation. Les chefs administratifs canaques mis en place par les Français ont parfois remplacé les chefs coutumiers et des conflits sont nés de cette superposition de pouvoir. C'est là toute la difficulté, hein, euh, la difficulté de, de, de pouvoir euh, identifier les légitimités sur, sur le foncier. C'est pour ça ce que je vous dis c'est que nous, on n'est pas là pour décréter qui est légitime. On renvoie aux discussions entre les clans, aux discussions avec les autorités coutumières, euh, C'est cette question du lien à la terre avec la difficulté dans certains endroits que les autorités coutumières ne sont, sont pas forcément bien assises, comme ils disent, hein, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas forcément reconnues hein, pour ce qu'elles sont. Et très souvent, les autorités coutumières, comme le, le, ce sont les clans qui parlent sur le foncier, les autorités coutumières, ne se, quand on, on, on les saisit sur les questions, nous disent « Non, ça, ça, ce, sont, ce sont aux clans de, de discuter entre eux, nous, nous on, on ne peut pas trancher. » Donc ça, c'est une vraie difficulté hein, auquel on est, on est confronté. Cette, cette ambiguïté-là qui, qui est toujours en train de... Mais, et et c'est pour ça que ici, le grand chef, ici, il a du mal à dire ce clan là c'est à celui-là, et celui-là, celui-là. Il ne peut pas dire ça. Il n'arrivera jamais à se faire à dire ça, et puis il n'arrivera jamais à se faire respecter par, par les autres. Un chef, le, le, le nom chef ou le titre chef, c'est une appellation occidentale, française, ça. Tout à je vous ai dit, « ado, c'est cœur qui est bon, celui qui fait ce qui est bon. Voilà le vrai nom de celui qui est… Il est là pour rassembler, il est là pour harmoniser. Et lui quand il a été mis en place, la chefferie actuelle ici, ils n'ont rien harmonisé du tout. Il y a eu des maisons brûlées. Il y a eu des choses qui sont passées négatives. Négatives. Jusqu'à maintenant, les clans ne sont pas revenus. Donc il est où le, le travail du chef de nous Le clan terrien, il a son chef, On appelle le chef de clan. Et ça existe jusqu'à maintenant. Le grand chef, lui, il est... Et les tribus sont là, avec leur chef de clan. La chèvre il est ici, avec le grand chef. Et ce grand chef, il a ses sujets aussi, qui sont là. Parce que les poteaux de la grande case, de la chèvre c'est nous qui sommes membres. Voilà. Pour ça le grand chef aussi. Quand il veut rentrer dans sa case, pourtant c'est sa grande case. Mais il faut qu'il s'embaisse aussi. Parce que nous, on est là aussi. C'est nous les poteaux de la grande case. Et s'il manque des poteaux, voilà. Et maintenant, ce qui manque, c'est tous les poteaux qui, qui, qui manquent en ce moment dans la région des Romains. Eh il n'y a plus de travail religieux, il n'y a plus de travail coutumier depuis que le petit chef, il y a eu un petit chef autoproclamé en 1995. Donc il n'y a plus rien, il n'y a plus de vie, vie communautaire parce que c'est vrai qu'on dit en tribu mais on, comme je le disais, la tribu c'est une réserve et maintenant ça devient des ghettoisations. Mais normalement on devait avoir une vie coutumière, c'est-à-dire euh, communautaire Quand il y a des travails religieux on est ensemble, quand il y a des travails là normalement pour les ignames, normalement les ignames, euh, la, les ignames, premières ignames on ne les mange pas, les premières ignames il faut montrer d'abord à notre chef de tour et de notre chef de clan, après, ça part pour, euh, pour la grande chefferie. Donc, il euh, y a un problème à la grande chefferie, il y a un problème à cette chefferie-là. Donc, maintenant, les clans, ils plantent leur igname et ils le mangent seuls. Ils le mangent entre eux, mais les démarches coutumières pour faire avancer euh, la vie coutumière mais ne se font plus. Mais ben, cette vie euh, en communauté, quoi. Et c'est ça qui fait la force. Parce que euh, mon mal à moi, je peux partager avec... Euh... Il y a toujours quelqu'un à lui, à me donner du, voilà, oh, yeah. du reconforter euh, dans les moments faibles et tout ça, quoi. Mm. Et c'est pour ça qu'on a toujours cette vie euh, voilà, en communauté, quoi. Et on a toujours aimé cette vie, quoi. Et jamais on va le. Jamais on va le lâcher Jamais. Nos enfants, nos arrières, petits enfants demain continueront à vivre cette vie-là. Parce que as vu que c'est une vie qui est, qui est meilleure. Depuis l'une abandonnée et naissance à remourir. Flèche fêtière contre-coute aux flèches. Rien que le soleil œuf, nous reviendrons. À ce qui reste de nuit, aux orbes que l'on crève, et puis, et puis de vagues en élan, des lans en envol, Nous reviendrons inexilés, le sang volcan peuple, Plus fort que le silex, nous fous amoureux de l'eau, De l'air, du sol et du souffle qui est, nous sommes Réveillés, réveillés, réveillés, réveillés, réveillés, réveillés, réveillés. Et nous nous déclarons manifeste d'humanité. Voilà. Et un jour j'ai commencé à écrire avec un copain qui était dans le rap. Et puis l'écriture, ben, voilà, tous les cailloux là, que j'avais dans, dans le crâne, ben, j'ai réussi à, le, à les sortir par, par le biais de, de l'écriture. Et ça m'a fait du bien, ça m'a allégé, ça m'a sauvé quoi. Hein. Sinon, je sais pas, j'aurais mal fini. Ou... Je raconte toujours aux gamins. Si j'avais pas rencontré l'écriture là, ben je serais en train de parler avec les murs à Nouville ou je sais pas, j'aurais en train de parler avec les cailloux et tout ça là. Dans les établissements scolaires où les gens qui font appel à moi pour des ateliers, euh, ben justement voilà c'est pour faire ressortir des jeux de euh, voilà, ce qu'ils ont dans la tête, ce qu'ils vivent chez eux. Ou... J'ai donné des ateliers en, à Poidimi. Il y a des choses qui sortaient des fois, mais c'est. par pour... rapport a une activité qui s'appelle dans ma tribu, il y a ça, nana na, pis Il y a des choses qui sortent. Voilà, ça, ça leur fait du bien de sortir ça, même si c'est pour. Euh, même si c'est pour eux tout seuls, mais voilà. On a sept terrains ici, où on a des conflits. C'est le noyau dur, on n'arrive pas à donner. Pourquoi Parce que les propriétaires se disputent. Oui. Les autres terrains, on n'a plus de données. C'était bien, le grand chef avait de l'autorité, et puis c'était bien identifié. Oui. Toute la rive droite, c'est tout le canac. Tout Kanak. On n'a pas eu de difficulté. Mais on a des terrains là, ici, il y a un clan qui a disparu. Il n'y avait que des femelles, non. Oh là, des femmes. Oui. Oui publique, c'est une institution pour tout le monde, c'est pas une institution partisane, politico-coutumière ou tout ce qu'on peut dire, économique. Non, non, non, c'est à tout le monde. Donc, tout ce qui sort de là doit être donné à tout le monde. On ne va pas regarder l'étiquette politique, on ne va pas regarder le passé de la personne. Ça, c'est un droit, c'est un droit à l'eau. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Oui, alors c'est quoi l'objectif qui euh, utilise l'institution, euh, oui, financière, euh, oui, la, la ah ouais. <rire> c'est pas, pas la commune directement Je, je, je suis, euh, suis visiteur si? oui, vous non, on ne le reconnaît pas, hein? on ne le reconnaît pas, parce qu'il s'est autoproclamé. C'est ah, il parle du terre colonial, oui. <rire> voilà, les peuples autochtones, mais bon... Euh... Euh, travail de cartographie, mais bon, euh... comment voulez-vous qu'on fasse Travail de cartographie maintenant, mais avant, c'était comment ils se mettront toujours en colère, ils ne s'entendront plus maintenant. Parce que les terrains, ils veulent, il y en a qui veulent des grands terrains, puis il y en a qui ils ont des terrains, mais ils sont en bord de la rivière, c'est inondable, ils ne veulent plus des terrains inondables. Vous voyez, ils ne connaissent plus la valeur des terres maintenant. Voilà, ils parlent des Nations Unies, vous voyez, voilà. Mais... Voilà, les Toaregs, les oui, tout ça, mais moi, il faut beaucoup utiliser. Et ça peut pas ça peut, Comment con, Concrètement, ici à Gomène, comment on en fait c est, c est, ça, On ne peut pas l'appliquer ici. Direction à présent, Gomaine, Hervé Taintavoua est élu maire. Lucie a récolté 15 sièges et l'entente communale quatre sièges. C'est la fin de 30 ans de mandat d'Alain Levant. Première réaction, c'est un peu nostalgique et en hommage à toutes ces personnes, tous ces vieux qui se sont levés hier pour porter leurs idées, leurs oui. convictions, leur foi sur des listes réunies, parfois séparées par des opinions politiques. Je vis entre, entre ma tribu et la capitale où ma famille réside et, et travaille. Et en dehors de ça, je suis euh, chef d'équipe intermittent euh, à bord d'un minéralier qui euh, charge du nickel pour euh, l'Australie ou le Japon ou, ou d'autres endroits dans le monde. Puis ça me laisse le temps aussi... Euh, de faire le travail du Congrès Populaire, de mener à bien mon combat. Après 165 années de colonisation, canada Se man, en rien, mais je ne veux, veux plus Tant de l'âme a coulé dans mon pays, mais je, je ne veux plus parler. Tous ces discours se ressemblent maintenant, mais je, je ne veux, veux plus les voir. L'accord de Nouméa reconnaît l'identité kanak et les violences de la colonisation. Il propose de redistribuer les terres spoliées et de rééquilibrer l'économie de l'île afin de mieux répartir les ressources entre Kaldosh et Kanak. Ce rééquilibrage passe par l'exploitation des mines de nickel de la province nord au profit des Kanak. Un projet d'usine de traitement de ce minerai a vu le jour sur le massif du Cognombo afin de bénéficier aux populations locales via un organisme financier d'État, la SOFINOR. Je suis le président directeur de la SMSP, c'est la société minière du Sud-Pacifique qui appartient à la province nord via la SOFINOR. Elle a été achetée par la SOFINOR en 1990 dans lequel les actionnaires sont aujourd'hui, on peut dire, 100% pays, c'est-à-dire la province nord et la province des îles, qui appartient complètement aux indépendantistes. Et je la gère depuis euh, le début, cela fait près de 23 ans aujourd'hui. Nous avons de la chance d'avoir du nickel dans ce pays, alors nous recherchons toujours de la valoriser au mieux et obtenir le maximum de bénéfices pour construire notre pays. Et tout ce bénéfice réalisé encore aujourd'hui, quand ce sont des investissements qui sont euh, colossaux, il faudrait d'abord rembourser les dettes et ensuite euh, tout le profit irait directement à la province nord pour le développement de, de la région et à la fois aussi, euh, car et considérant non, non, la SMSP considère que cette ressource minière appartient quand même au, à la population. Il y aura tout un développement qui se fait. Euh, je pense que c'est profitable aussi pour les tribus. Ils peuvent mettre leurs terres en valeur. Ils peuvent. Vous avez des marchés dans lesquels on peut rendre son peuple heureux il a, et il y aura une paix durable. Parce que vous avez des retombées économiques. Donc l'argent du nickel, euh, à l'heure actuelle, euh ne profite pas directement, si je peux dire ça comme ça, aux Kanaks qui sont de l'endroit, qui sont de là où il y a la mine, à part que les Kanaks à l'heure actuelle, ont évolué, il y en a qui, ont, qui se sont constitués en patrons rouleurs, donc ils achètent des camions, ils achètent des engins pour travailler sur mine. Mais ça, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait normal, comme d'autres ethnies aussi qui travaillent, mais sinon, en ce qui concerne l'argent qui doit être réinjecté, ne pas. Grâce au nickel, la Nouvelle-Calédonie peut prétendre à une indépendance économique. Les complexes miniers procurent des postes de travail, mais la plupart des Kanaks étant peu formés, ils occupent principalement les postes non qualifiés. Quant à la redistribution des bénéfices de l'usine Nord, nous aurions voulu présenter les projets de la Sophie Nord dans les domaines de l'hôtellerie et de l'agroalimentaire. Mais les dirigeants de cet organisme qui sont également des élus de la province nord, n'ont pas souhaité nous accorder d'entretien. Hua <métant> de <la> Hua <musique> Bien que qualifiée de sui generis, unique en son genre, la Nouvelle-Calédonie est toujours un territoire français. Elle est inscrite sur la liste de l'ONU des pays à décoloniser. De plus, en adoptant la Déclaration des droits des peuples autochtones en 2007, la France s'est engagée à respecter des normes internationales concernant les populations autochtones vivant sur son territoire. Mais Il y a beaucoup de définitions de la notion de peuple autochtone, euh, mais il y en a une qui est contenue dans un rapport, le, le rapport d'Ikobo, et qui est composé de quatre critères, dont la conjonction définit ce que c'est un peuple autochtone. Et ces quatre critères sont l'antériorité dans un territoire donné, l'expérience de la conquête ou de la colonisation, la marginalisation actuelle et la revendication identitaire ou le désir de demeurer autochtone. C'est vraiment les quatre, les quatre critères ensemble qui définissent ce que c'est un peuple autochtone. Aux Nations Unies, maintenant il y a dans les différents pays, dans les différentes disciplines scientifiques, etc. d'autres façons de définir ce que c'est un peuple autochtone, notamment en anthropologie. Disons, les débuts se situent dans les années 70 et on, à ce moment-là, ce sont surtout euh, les, les peuples autochtones des Amériques qui se sont rendus aux Nations Unies. Il y a une très grande conférence en 77, ici à Genève, qui avait été organisée à l'époque par euh, les ONG. C'était une première, une première démarche qui venait des Amériques. Sauf que, en, en discutant avec des, des, avec des officiels des Nations Unies, des gens qui, qui leur avaient un peu ouvert leurs ouvert leur portes, ils, le, ils se sont rendus compte que le problème était beaucoup plus global. C'était la question des peuples autochtones, les peuples qui n'ont jamais été... Euh, reconnus dans leurs dans leur droits et dans leur existence, donc plus de, 300 millions de, de 330 millions de personnes à travers le monde, selon les, les statistiques de l'ONU au jour d'aujourd'hui, qui ne sont pas reconnus dans, dans le sphère de la dans le sphère de la communauté euh, humaine dans, et qui n'ont surtout pas euh, droit exercice à leur droit à l'autodétermination. Euh, on a certainement reconnu quelques critères qui sont euh, en commun euh, parmi tous les peuples autochtones, c'est-à-dire euh, le, le fait qu'ils sont quand même... Euh, une, une association, une relation très forte avec leur terre traditionnelle qui va au-delà de, si on veut, de, de cette lien financier ou économique, c'est-à-dire un lien spirituel avec la terre. On trouve ça dans beaucoup, beaucoup de peuples, euh, tous les peuples autochtones au, au monde. Euh, le problème, évidemment, de la question de leur... C'est leur histoire, c'est une histoire aussi de, de colonisation, c'est-à-dire des gens qui sont venus d'ailleurs, qui, qui ont occupé euh, leur terre et a imposé leur loi sur, sur ces peuples. On peut comprendre très bien en regardant euh, les peuples autochtones des États-Unis, euh, comme ils étaient déplacés, etc. Et, euh, et puis, euh, évidemment, euh, leur situation... Maintenant, qui est en situation très, très, très difficile, très désavantagée, c'est-à-dire euh, des peuples qui sont en face d'une vraie discrimination. Une déclaration n'est pas un instrument juridiquement contraignant, donc on ne peut pas l'utiliser pour forcer la France, le Canada, les États-Unis, etc à observer un certain nombre de, de principes ou de règles concernant les peuples autochtones. Par contre, on peut l'invoquer à titre moral, à titre symbolique, euh, comme un ensemble de, de dispositions qui circonscrivent le domaine des droits autochtones, effectivement. Le seul qui a la possibilité d'intervenir, c'est le rapporteur spécial, euh, dès lors qu'une qu plainte ou une préoccupation est portée à son attention. Ici, c'est les membres de mon clan qui ont signé qu'on qu'on a bien fait ce travail de cartographie. Tout ce territoire-là, c'est le territoire traditionnel de mon clan. La façon dont on travaille, c'est que ici, le numéro 1, c'est la numéro 1 qui est ici sur la carte. So the, the is, uh, here, the, the Et cet endroit, c'est là où il y avait mes grands-parents avant que le colonialisme arrive. location Thank you, and I, I do hope that sometime I'll be able to go. Yeah, see, we'll le rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones a effectué une visite en Nouvelle-Calédonie en 2011. Il a rédigé un rapport contenant des recommandations dans plusieurs domaines, notamment foncier, et a souligné que la situation socio-économique des Kanaks était mauvaise en comparaison de celle des autres habitants de l'archipel. Ce que je pense est important, qu'on a quand même un droit international de droit de l'homme, et il faut respecter, point final. Ce n'est pas à protéger un groupe parce qu'on l'aime bien ou parce qu'ils sont sympas. Enfin. C'est parce qu'on a essayé de créer des valeurs et des droits pour tout le monde. Et on, on attend que les gouvernements les respectent. Ils ne respectent, respectent jamais. Mais ça, c'est la, la lutte, si on veut, de, de dire voilà. Et puis les peuples autochtones ont entré dans cette dimension pour nous aussi on a des droits. Qu'est-ce que c'est la valeur de, si on veut, d'une vote d'un gouvernement. Si un gouvernement vote en, en unité à l'Assemblée Générale qui disent on reconnaît ses droits, évidemment, on attend que le gouvernement vont quand même appliquer. Sinon, ça, c'est le, le cynicisme complet. Et après tout, la déclaration pour le droit de l'homme, c'est qu'une déclaration aussi. Hein. Pourtant, on doit, et on, tout le monde, respecte, euh, enfin... Normalement, devraient devrait respecter euh, tous les éléments, tous les articles de cette déclaration. Il reste beaucoup à faire, d'abord pour s'assurer que les mécanismes onusiens qui sont créés sont mis en œuvre, et puis dans vos territoires respectifs, parce que malheureusement, il y a encore euh, beaucoup de droits concrets, réels à revendiquer. On voudrait que la Déclaration de droits des peuples autochtones soit intégrée dans la base d'examen d'un état de l'EPU. L'EPU c'est un mécanisme d'examen périodique universel qui permet que tous les, tous les quatre ans, euh, si c'est pour notre cas, tous les quatre ans l'état français passe un examen. Et pour nous si la Déclaration de droits des peuples autochtones euh, se niche dans la base, base d'examen au même titre que la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Charte des Nations Unies, on pourra puiser dedans, en fin de compte, dans les articles, en fonction des problèmes spécifiques qu'on rencontre pour faire passer un examen à l'État français. Donc ça, c'est notre stratégie au niveau international et que l'on partage avec les autres délégués autochtones et autres organisations. La Déclaration sur les droits des peuples autochtones, instituée par la résolution BAR61 par 295 de l'Assemblée générale du 1 septembre 2007, qui constitue une norme minimale en matière des droits humains, doit être intégrée dans la base d'examen d'un État dans le mécanisme de l'EPI, l'examen périodique universel, au même titre que la Déclaration universelle des droits de l'homme et de la Charte des Nations Unies. Ça a adopté la proposition. What I, do. Gotcha. Okay. And now you're gonna turn around and look for a partner and do that in front of each other. Okay, come on, you can do it. Yo, yo. Some say it's a misunderstanding. Say I'm a one-hit wonder thing. Ain't them revolutionizing the game. Since 90 something, CTS wanna play a dirty game. Nous sommes ici parce qu'en fait euh, la voix des, des peuples autochtones de Guyane n'est pas suffisamment entendue et surtout quand il s'agit de la France, on en fait toujours une impasse sur les peuples autochtones comme s'il n'existait pas de peuples autochtones en Guyane. Les problématiques que nous rencontrons sont essentiellement euh, d'abord euh, sociales euh, sur tous les plans on va dire et nous avons également des problèmes assez récurrents en ce moment qui est bien entendu euh, pour tous les peuples autochtones le foncier. Donc euh, nous avons malheureusement en Guyane française des justes appositions de réglementation, des décrets, des arrêtés, euh, ce qui en fait n'est ne, ne fait pas, euh, pas au bénéfice des peuples autochtones parce qu'ils sont parqués dans des zones de droit d'usage par exemple. Donc, on n'a pas notre autonomie. Comment appelle-t-on ça C'est de la colonisation, tout simplement, pure, pure, pure et simple. Parce que nous vivons cette génocide. Euh, ce, ce génocide. Ce génocide est, est vécu en silence. Puisque si on ne nous reconnaît pas, ça veut dire qu'on laisse mourir petit à petit le peuple autochtone en ne reconnaissant pas sa valeur, en ne reconnaissant pas sa culture. C'est un génocide. Et donc, par conséquent, c'est le colonialisme qui continue. Mais peut-être moderne, mais cela continue, malheureusement. si j'ose dire, du cas de la Nouvelle-Calédonie, d'avoir d'un côté euh, la possibilité de se prévaloir d'un certain nombre de choses en ce qui concerne les droits de l'homme et la déclaration comme, disons, instrument symbolique ou moral, et puis d'un autre côté, comme la Nouvelle-Calédonie figure sur la liste des pays à décoloniser, de suivre donc le, le, le principe de l'autodétermination dans le sens fort, qui peut aller jusqu'à l'indépendance. Bon, les accords de Nouméa sont très clairs à ce sujet. Tous les kanaks que j'ai rencontrés, ont, pour l'instant, ont peur de cet avenir. Parce qu'on parle d'un destin commun, mais quel destin commun Parce que le destin commun, il n'a pas l'air d'être donné pour les kanaks. Il n'y a toujours pas d'avocats de, de, de, de, de, de, à Kanak, ils il restent toujours marginalisé. Il reste toujours socialement mis à l'écart. Il y a de grandes disparités au niveau de l'éducation. Et ça, il n'y a pas vraiment de, de, de, de politique pour redresser tout cela. Et, euh, et donc c'est aux Kanaks eux-mêmes de, de, de, de prendre en main le, le, leur destin. Ceux qui ont droit à l'autodétermination euh, au niveau de la Nouvelle-Calédonie, c'est le peuple colonisé. Et seuls les Kanaks sont, sont le peuple colonisé. Euh, les caldoches et les autres ethnies qui sont là ont été, euh, facteurs, euh, euh, ont été un facteur de, de la politique de terre de peuplement. Quoi. Donc c'est eux qui physiquement ont, ont permis la, la colonisation euh, de nos terres et autres. C'est quelle indépendance qu'ils veulent C'est nous, le, notre indépendance, c'est l'indépendance totale. Quoi. Le peuple cana. Le peuple cana mais pas de la Calédonie. C'est l'indépendance du peuple kanak, en kanakie. Mais ce pas l'indépendance de la Calédonie. Quoi. Nous avons toujours été séquences sur quelle personne misée <mets de peur> Juste à cause de nos accoutrements Certains voyaient en nous la faillite oh yo yo yo yo yo yo. A ne penser pas que je suis un ennemi génération à moi est condamnée, c'est terminé. Nous ne pouvons faire que le travail pour le futur, que pour notre, nous, notre génération. Nous avons des jeunes qui n'en veulent plus en fait, qui rejettent effectivement la culture, peut-être par, euh, par manque de repères maintenant. Nous n'avons plus le chamanisme, nous n'avons plus les autorités euh, comme auparavant, donc avec une voix forte qui porte et nous espérons qu'il y a d'autres jeunes, mais c'est mitigé en fait, puisque nous formons des leaders, nous essayons de les impliquer également dans la vie politique. C'est ce qui permettrait effectivement une émergence et peut-être d'être plus optimiste pour l'avenir. Moi, je vous, dis, je vous le dis, ma génération, c'est fini, c'est condamné. Donc, je ne travaille que pour le futur, c'est tout ce que je peux faire. Je pense faire partie des maillons d'une chaîne de personnes qui combattent. Donc, euh, les années que je dois faire, ce sont les années... Les années qui va refermer la boucle du Maillot et après, si on aboutit, on aboutit. Si on n'aboutit pas, il y aura une... une relève qui va venir après, qui va continuer ce qu'on a fait. Nous, on est, si on peut dire, la deuxième génération dans le combat autochtone et je sais qu'il y aura d'autres générations qui vont suivre. Donc c'est pour ça qu'on reste optimiste parce que si on pense faire le travail et que ça doit aboutir euh, par nous, non, on ne pourra pas. Parce qu'on va négliger, négliger, négliger certaines choses qui sont importantes. Donc euh, il vaut mieux faire le travail normalement, faire ce qu'on peut faire pendant notre temps de vie et après euh, les autres générations ils vont suivre. C'est pour ça qu'il faut toujours qu'on soit optimiste. On a une philosophie, tu vois, on a une philosophie de vie, on a une façon de penser qui est très riche et il y a tout déjà dedans. Mais on ne se l'est pas encore bien réapproprié en fait par rapport à l'histoire. Et le jour où on se réappropriera cette façon d'être, cette façon d'être avec les autres, avec l'univers, avec... Voilà, toi le petit geste qu'on a fait tout à l'heure. Quand on va chercher, quand on aura trouvé le sens, quand on aura trouvé le sens et qu'on qu l'habitera, on sera bien et on pourra accueillir le monde entier. La Calédonie pourra... Être... Mais pour l'instant, on est encore difficile. ça se passera par ce travail-là. C'est fusé ma tête sur la route de montagne. Arrivé en Nakamar, en frère il était là, allongé sur sa nacque, les pieds plats très bien, mamarou. Tu es tombé, tu es tombé dans l'eau, quoi que Vrais. tu fasses, et qui c'est toujours là. Moi je suis ici, on regarde l'éclat des rires. L'objet de stand, l'objet de demander. L'objet, l'objet, allou l'odeur Mais pas ces mecs, il a tapé sa pied sous le caillou. Au caillou blanc, mais pas ces mecs, il a tapé sa pied sous le caillou. Au caillou blanc 8h matin sur la route de Boudjassi Réveillant le karma Grand frère y était là Allongé sur sa natte Le pied flatteré Quoi que tu fasses et qui c'est toujours là Moi je suis ici à regarder ton délire Moi je suis ici à regarder ton délire Un bon petit baguette ça pète la terre. Ok, ok. Ah, bah. je sais, je sais. Merci, merci, merci beaucoup. Merci. Il n'y a plus les autres couples, merci.